Création d'une mangeoire pour les oiseaux de la nature. Modèle numéro 2. Cinq matériaux sont nécessaires pour confectionner cette mangeoire. Du contreplaqué marine de 5 mm d'épaisseur. Des tasseaux de sapin carré de 40 mm de côté et de 25 mm de côté. Du rondin de 10 mm de diamètre. Et une petite cornière en bois. De 10 mm de côté son architecture est simple et elle est donc de ce fait pas très difficile à confectionner tout en étant de dimension restreinte elle est très ouverte et permet l'accès aux oiseaux les plus gros tels que les tourterelles on peut placer au centre des récipients de formes différentes qui peuvent être soit collés soit vissés Ici, il s'agit d'un bol de pierre suffisamment lourd pour ne pas être renversé. Vous trouverez le plan et toutes les instructions de montage sur les sites suivants. bâtir-sa-maison-overblog.com ou bien bâtir-sa-maison.net